Salam, shalom, salam, welcome, les amis. Pour ma vidéo du jour, je suis avec Idriss Aberkane. Salut. Comment vas-tu Très bien. Écoute, j'ai assisté avec toi cette émission, c'était exceptionnel. Merci à toi. Euh, tu viens de sortir ton dernier livre. Juste accrochez-vous, ça va, ça va déménager. En tout cas, prenez votre bouquin, achetez-le et... Euh Lisez-le attentivement, ça déménage. Idriss, pour mon audience, j'ai des gens en fait qui sont en plein dans le développement personnel, le business, euh, l'entrepreneuriat. Euh, beaucoup de gens sont de banlieue euh, parisienne et, euh, et du reste de la France. Et en fait, j'aimerais que tu leur euh, poses une question et ça va être un élément de réponse pour eux. C'est aujourd'hui le syndrome de l'imposteur est-ce qu'il est lié à ce syndrome français Reste à ta place Oui, ça va avec. C'est-à-dire que c'est vraiment une chose qui est, c'est deux choses qui sont indissociables. Le reste à ta place, c'est la maladie française. C'est comme ça. C'est chaque pays a sa maladie. Les pays doivent apprendre les uns des autres. C'est la nature. Alors, si on voulait rentrer dans l'ésotérisme, c'est marqué dans le Coran. C'est déjà les nations doivent apprendre des unes des autres. Le fait qu'il y ait autant de langues, qu'il y ait autant de diversité entre les nations, c'est précisément pour ça. Et la France, une des choses qu'elle doit apprendre, c'est de lutter contre cette maladie qu'elle a créée elle-même, qui s'appelle le reste à ta place, et qui détruit la, la, la liberté, l'égalité et la fraternité on peut pas avoir liberté, égalité, fraternité et reste à ta place C'est et dans les faits, c'est-à-dire bon, liberté, égalité fraternité c'est bien sûr, c'est marqué c'est écrit, mais très souvent je dis la fraternité c'est comme le sexe, plus on en parle moins on en fait, et bien il euh, y a des pays qui sont fraternels sans avoir à le dire c'est le cas de la Suisse qui a quatre langues, euh, qui a des cultures très différentes, qui a des religions très différentes. La Suisse est protestante, catholique. Je sais que vous en Europe, c'est quand même deux choses les pires ennemis, quoi. Et puis il y a d'autres religions encore. Et eh bien, euh, ils ont une fraternité exemplaire. J'ai étudié la fraternité un peu partout dans le monde parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai constaté comment la fraternité se pratiquait dans d'autres pays. Et ce que je dois observer, c'est qu'aujourd'hui, la pire menace qui pèse sur la France, c'est cette maladie du « Reste à ta place ». Et c'est ce qui détruit la banlieue, vraiment. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait un rap là-dessus. Donc tu peux le, le, tu peux le montrer sur YouTube. C'est un rap, vous tapez un Reste à ta place » sur YouTube, avec Idriss aberkan et c'est Lord Esperanza. On a fait un featuring. Et le, le, le, le titre de ce rap, c'est « Reste à ta place », pour essayer d'expliquer cette maladie et comment la guérir. Un conseil justement pour cette, ce syndrome de l'imposteur et puis de, de sortir de ce message d'encouragement, d'en ah bah dire « allez-y ». Il y a du potentiel de fou, voilà. de fou il, faut, il ne faut jamais laisser quelqu'un déterminer ce que vous valez. Euh, vous n'êtes pas une tranche de viande. Un humain, euh, s'il laisse quelqu'un mettre son prix sur lui, il, il est mort. C'est à vous de mettre votre prix. C'est à vous de déterminer ce que vous valez. Personne d'autre n'a le droit de dire ce que vous valez. Et le, le véritable problème que nous avons eu en banlieue tout le temps... Je sais, j'ai grandi en banlieue, j'ai connu ça. Dire. Et j'ai tout le temps connu cette, cette barrière psychologique du périphérique, cette barrière psychologique du... Ah oui, pardon, excusez-moi, je ne devrais pas trop. Je, je m'appelle Idriss Aberkane, j'ai grandi en banlieue. Je ne devrais même pas vous parler, au fond. Je m'excuse, voilà, Désolé, excuse, pardon. Pardon, c'est ça. Ça, il faut l'enlever. Il faut ne laissez jamais personne vous dire ce que vous valez. Idriss, merci beaucoup pour ce, cet merci. élément de réponse. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des conseils en or, des pépites comme celles que vous venez d'obtenir, premier livre, libérer votre cerveau, et le deuxième à Le deuxième, L'âge de la connaissance, traité d'écologie positive, c'est sur le fait donc qu'on peut avoir nature et économie, que l'écologie n'est pas un problème, que l'écologie n'est pas une punition, qu'on peut avoir en fait nature et économie, et je démontre comment dans le livre. Est-ce qu'il y a des séances de dédicace de Slive qui vont Absolument, -er il y a une, France, une séance de dédicace à la FNAC qui arrive bientôt. J'ai déjà fait une séance de dédicace à Bruxelles, okay. avec notamment des gens de Google. Et puis j'en ferai tout autant que nécessaire. Idriss, merci beaucoup. Merci Ciao, attends, bon je, je, attends, on l'a refait. Il était raté ce check-là. Allez, ça c'est mieux. Ciao.